Salut les makers L'intro que vous venez de voir a été réalisée grâce à un slider que j'ai réalisé moi-même. Nous allons voir ensemble les différentes étapes de création de ce slider 3D en passant par la conception, l'impression 3D et le montage de ce dernier. Qu'est-ce qu'un slider pour caméra Un slider pour caméra permet de faire ce qu'on appelle des travelling, soit dans le monde du cinéma, soit certains youtubeurs qui utilisent ça également sur leur chaîne. Et on retrouve deux types de sliders sur le marché. Il existe les sliders manuels qui vont justement permettre au vidéastes de pouvoir bouger son appareil sur un rail comme ceci. Tout simplement. Et il existe également une deuxième version de slider qu'on appelle les sliders motorisés. Ces derniers sont relativement chers à l'achat. Il faut compter entre 300 jusqu'à 5000 euros pour les modèles les plus pros. Des modèles qui peuvent varier entre 60 cm de longueur jusqu'à 1,20 m au maximum. Pour concevoir ce slider, je me suis concentré sur les deux extrémités. Une extrémité contient toute la partie motrice et électronique qui permet justement de commander la vitesse de la courroie au milieu qui entraîne le chariot. Et de l'autre côté, nous avons la partie réglage du tendeur de courroie. En effet, pour avoir une bonne tension, une tension suffisante pour pouvoir diriger le chariot, il nous faudra régler la tension de courroie sur cette partie. Pour pouvoir contrôler le slider à distance, j'ai réalisé une manette contenant l'Arduino Mega avec son écran LCD qui est relié directement avec un câble à la partie électronique du slider. C'est la partie électronique du slider qui alimentera l'Arduino. Sur la manette de contrôle, on retrouve un Arduino Mega muni de son écran LCD. Et qui dit manette pour contrôler un slider, dit forcément joystick pour la facilité d'utilisation, je ne pouvais pas m'en empêcher. Pour imprimer ces pièces, j'ai utilisé du filament PLA Orange et Argent de chez Fill. Avec la Creality CR10, j'ai pu imprimer ce filament avec une température de buse à 198 degrés et le plateau à 55 degrés. Sur l'ensemble du projet, c'est-à-dire près de 60 heures d'impression, je n'ai eu aucun problème avec ce filament. En plus de ça, j'ai remarqué que le filament Fill ne s'étale pas trop sur le plateau, ce qui fait qu'on gagne en précision sur les ajustements mécaniques. C'est donc un filament parfait pour ce type de projet. Et en plus, leur conditionnement est entièrement en carton. 100% recyclable. Et ça, je trouve ça chouette. Et je me suis également amusé à imprimer les boutons de la manette avec le filament semi-flexible blanc de chez Daily J'ai d'abord imprimé une première version de ces boutons, mais j'avais beaucoup de fils d'ange qui se créaient entre chaque bouton à cause de la désactivation de la rétractation. Effectivement, il est souvent conseillé pour un filament flexible ou semi-flexible de désactiver la rétractation. Mais comme j'ai eu le souci, je me suis permis d'activer occasionnellement la rétractation à une vitesse très faible, à 20 mm par seconde, et le résultat en était que plus beau. Pour pouvoir assembler chaque pièce entre elles, j'ai utilisé la technique des inserts pour vis. J'ai utilisé principalement des vis M3 et M4 pour assembler l'ensemble du projet. Vous retrouverez les détails du montage complet sur le site Make It With Conrad, dont je suis l'ambassadeur. Je remercie Conrad pour sa contribution au projet, ainsi que Filimprimante 3D pour m'avoir fait connaître les filaments Dailyfil. Vous retrouverez tous les liens du matériel utilisé dans ce projet dans la description de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et partagez-la au maximum. Vous êtes plus de 1400 abonnés sur cette chaîne YouTube et je vous en suis très reconnaissant. Et aujourd'hui, vous avez le pouvoir de partager cette chaîne pour qu'elle se fasse connaître à un maximum de monde. Sur ce, je vous laisse... Tio les makers.